Bonjour, c'est Jean-Luc de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer à faire une recette de fromage, ou de, plutôt de fromage de noix de cajou. Il y a plusieurs techniques, mais euh, ma technique préférée pour faire du, du fauxmage de noix de cajou, c'est d'utiliser un produit qui s'appelle le Vital câlin. En fait, c'est un koji, c'est euh, fait à base de riz, plus de, euh, de moisissures nobles. C'est produit au Québec par l'entreprise qui s'appelle Miso Masawipi, vous pouvez en trouver sur notre site internet, bien entendu. Et ça permet de faire, selon moi, le meilleur fromage de noix de cajou au monde. Et c'est très simple, que vous, vous avez besoin de noix de cajou, vous avez besoin d'une cuillère à café ou plus de vital câlin, vraiment au goût, ça, ça goûte le riz. Concrètement, ça goûte le riz légèrement sucré, c'est vraiment très très léger au niveau du goût. Et vous avez besoin d'épices. Là, on va prendre de l'ail, un petit peu de sel, et du Zahatar. La première étape, c'est de faire tremper les noix de cajou pendant une nuit, après les rincer, et on le met dans un blender, mélangeur, ce que vous voulez. Ensuite, on met une cuillerée à café de Vital Canin. Si vous avez besoin, de, si vous voulez plutôt booster votre digestion, vous pouvez en mettre plus. Euh, le sel, c'est vraiment une question de goût, parce que ce n'est pas une lactofermentation. L'ail, je trouve ça vraiment super bon à l'intérieur. Et... Je vais rajouter un tout petit peu de zatar que je vais compléter au besoin plus tard. Donc là, je rajoute un tout petit peu d'eau à l'intérieur. Ce que je veux, c'est que ça commence à blender. Et j'ai pas mon couvercle, donc je vais y aller à la main. Le truc, c'est vraiment d'y aller progressivement avec l'eau. Vous ne voulez pas que ça soit trop liquide. En fait, c'est pour, euh, vous voulez une pâte. Donc, il faut y aller progressivement. N'hésitez pas à arrêter et racler un petit peu les bords avec une spatule. Euh, vous pourriez utiliser euh, le, euh, le mélangeur qui va à l'intérieur, mais moi, j'aime bien faire plus des petites pauses et y aller avec la spatule. Ça fait moins de choses à nettoyer et c'est plus efficace. Là, le but, c'est de vous retrouver avec une pâte vraiment très, très onctueuse. Et je vais verser à l'intérieur de mon pot. Là, il m'en reste plein au fond, mais je vais prendre le temps tout à l'heure de, de bien nettoyer. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est que ça goûte bon. Euh, <rire> là, il n'y a pas… Euh, Là, bien sûr, je fais une toute petite recette, mais vous pouvez faire une bien plus grosse recette que ça. Vous allez légèrement couvrir. L'idée, c'est n'est pas de refermer. Hein. Vous ne voulez pas fermer hermétiquement. Vous couvrez juste un petit peu et vous le mettez dans un incubateur. Et le meilleur incubateur que, que tout le monde a à la maison, c'est le four avec la lumière allumée donc vous mettez dans votre four avec la lumière allumée vous laissez environ une nuit ça pourrait rester un 24 heures, ça ira très bien c'est probable que vous voyez que ça va devenir beaucoup plus onctueux c'est possible que ça, ça gonfle même, que ça devienne un petit peu euh, euh, très très allégé et euh, donc voilà et ce qu'on veut c'est surtout réveiller les enzymes et maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble celui-là a été fait hier et fini ce matin. Ça donne une pâte vraiment super onctueuse. Là, je pas mis de zahatars, donc on voit que c'est. Euh, en tout cas, on voit, ne on voit pas les petites graines de zahatars. Mmh. C'est vraiment super bon. Donc, tout simplement, noix de cajou, Vital Câlin, sel et épices. On met, on blende tout ça. On met au, au four avec la lumière allumée, pas le four allumé, juste la lumière allumée pendant une nuit. Les enzymes se réveillent, transforment tout ça et créent un, un fromage végétal vraiment divin. C'est totalement vegan à base de riz plus de l'aspergillus orizae, aussi simple que ça. Euh, vous pourriez le faire avec du miso à la place du vital alcalin. Ça donne un goût plus fort toutefois et le processus de fermentation est un peu plus long. C'est moins efficace parce qu'il y a moins d'enzymes dans le miso que dans le vital alcalin. C'est vraiment bourré d'enzymes. Vraiment super produit. Bonne fermentation